Bonjour c'est Golden Lib. il est 23h08, je viens de modifier mon texte, Zigop m'envoie un message Et on répondra après Je viens du coup de modifier mon texte et aujourd'hui on va discuter Pour commencer, le fond, ce que vous êtes en train de voir, c'est moi qui joue à The Forest Je sais pas s'il va y avoir la partie où je suis dégoûté, tout ça Je verrai après, c'était... Quelques... Enfin, c'était pendant tout l'épisode de Joséphine finance Gardien. En gros, j'ai enregistré que il me fallait un fond et que j'étais en jouer. Si ça vous intéresse de me voir jouer à The Forest, vous me le dites. Et si vous vous intéressez plus au fond que ce que, si vous intéressez plus au fond que ce de quoi je parle, j'ai du mal. Hein. Ça se voit qu'il est 23 h eh ben, en, en gros le but c'est qu'on compte partir sur une île alors du coup il faut que je fasse un bateau avec plein de ressources voilà donc déjà j'ai changé de casque alors vous me direz ce que vous pensez de la qualité sonore en même temps j'ai TF1 qui restait allumé et j'ai des pubs qui sont vachement... Euh, voilà bref <rire> j'ai un problème et il faut que je vous en parle j'ai eu une idée en gros qui était une sorte de parodie de la casa des Papel J'ai eu ça euh, il y a un moment comme idée. Hein. Alors j'étais très chaud pour le faire. Le problème c'est que.. J'ai été informé par le biais des recommandations YouTube. Je sais pas comment ça arrivait. Que euh, d'autres chaînes en avaient déjà fait. Ce qui fait que la mienne euh, d'idée tombe un peu à l'eau, parce que sinon ça va faire répétitif tout ça la mienne elle était marrante c'était vraiment chaque épisode réécrit alors je sais pas ça aussi si vous avez un avis est ce que je fais est ce que je fais pas est ce que du coup je fais comme j'avais prévu à la base est ce que je fais un épisode de 20 minutes qui refait toute l'histoire je ne sais pas zigop top m'a envoyé des messages c'était bien gentil mais là je suis un peu occupé donc euh, les autres projets, je sais pas. Je vais essayer de faire de mon mieux, je compte reprendre. Mais je dois vous avouer que je sais pas trop. <rire> je sais pas trop. C'est, un peu compliqué. J'ai d'autres projets, mais euh... j'ai peur que ça arrive pas sur YouTube. Euh... Enfin si ça arrivera sur YouTube, si je le mets. Non, mais sur YouTube, ça passe pas l'effet que je voulais. Point suivant, gloire au cube. Alors ça tombe bien parce que j'avais commencé à écrire le texte bien avant ce week-end. Et du coup, bah, ce week-end, le 11 novembre, Zigob qui me dit tu vas faire quoi maintenant Une vidéo. <rire> J'aurais presque pu le mettre en guest spécial, ça serait passé. Oui donc, Glorocube qui a fermé du coup, euh, le 11 novembre 2018. Quelques années après que j'ai été banne Next Gamecube le même jour. Peut-être que je vous mettrai une photo de la conversation. <rire> donc, oui, qui a fermé du coup et... Euh, Justement, je me demandais maintenant, à partir de là, si Minecraft ça serait pas un petit peu mort pour moi. Et du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse en gros des vidéos où je vous parle par exemple de tout ce qui s'est passé entre Gloire au Cube et le Cube parce qu'il y a de quoi raconter. Et du coup, ce que je pense aujourd'hui de Minecraft. Ça d'ailleurs, ça va dans les autres projets. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, tout ça, pas parce que, franchement, je pense que ça serait intéressant. Mon Twitter, je sais pas si je vous l'ai dit. Je crois que dans la dernière vidéo où j'ai parlé, euh, je l'ai dit. J'ai dû changer de Twitter. Parce que, on va pas rentrer dans les détails. Mais je me le suis fait supprimer. Oui. Je me suis fait supprimer, du coup j'en ai un nouveau. Alors du coup en ce moment je.. En ce moment je suis une femme musulmane. Voilà. Donc si je voulais voir votre femme musulmane préférée, vous allez me retrouver. Alors j'ai une catalogue dans les points dont je voulais parler. Mais je pense que c'était pour relier à l'histoire Twitter et faire la. La transition. Ouais, c'était pour faire la transition, je pense. Parce que là, je sais plus ce que je voulais dire. Après, je peux vous dire que je pense ne pas tarder à refaire une tentative de communication avec Mataloc. J'aime bien en faire une environ tous les 2-3 mois. La dernière a très mal tourné, comme j'ai perdu mon compte Twitter, mais... Euh... Je sais pas. Ça aussi, si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de Mataloc en vidéo. Ça aussi, j'ai des choses à dire. Alors, sur Gmod, parce que c'est un des jeux où je joue le plus, hein, à part Minecraft. Maintenant, Minecraft est du coup bien passé en dessous. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que je fais. Est-ce que ça vous intéresse du coup que je vous montre des trucs Dans la foulée, j'ai un projet où je dois faire une map, mais c'est un peu compliqué pour l'instant. du coup J'essaierai de finir le tenir au courant. Et pour finir, du coup le dernier point et en fait la vidéo sera beaucoup plus courte que ce que je pensais je pense que ça je vous en avais déjà parlé mais sur youtube je suis démonétisé et je pense que je l'ai mis dans les points importants parce que comme j'ai parlé des projets plus haut je pense que ce que je voulais dire c'était le fait que maintenant il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire quand on n'a pas la pression de la démonétisation malgré tout, on peut quand même se faire censurer ces vidéos. Hein. Marianne pas, on pense à toi. Bon, du coup, à part ça... Euh... Je sais que sur YouTube, ma carrière, c'est temps-ci, est un peu compliquée, si on peut appeler ça une carrière YouTube. Hein. J'ai vraiment besoin là d'avoir des avis concernant qu'est-ce que je vais faire. Si ça vous intéresse de me voir jouer à The Forest, si ça vous intéresse de me voir jouer à Gmod, si ça vous intéresse de m'entendre parler, parce que là, je vous avoue, je, je sais pas. ces temps-ci YouTube, rien n'a beaucoup changé. Pour quelque chose que j'aime pas, je hein, vais pas vous mentir. Ce qui, si, euh, les vidéos qu'il y a dans ma boîte d'abonnement, aujourd'hui, j'en ai regardé 5. Alors que je suis abonné à plus de 300 chaînes, c'est aujourd'hui il une baisse dans, les... dans la qualité des vidéos mais c'est de toutes les chaînes. Donc ouais, vraiment je me demande qu'est-ce que je vais bien faire. Bon, oh du coup, sur ce. S'il y a autre chose. J'aurai sur Twitter ou sur The Forest. <rire> c'est la fin la plus nulle que j'ai inventée de ma vie. Et du coup, bah... Je vous dis adieu et à dans... 6 euh, mois Non, maintenant je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement. Même si c'est des vidéos pourries, je vais essayer de vous, vous en, en faire. Allez, <rire> oh yeah. Adieu.